Oui, oui, oui, les amis, aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter la vérité. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu cette photo, d'accord À chaque fois que ce putain de reportage passe à la télé, il y a toujours des dizaines de mecs qui me disent « Hanzak, c'est toi <rire> !» Oui, oui, c'est moi, les amis. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a Péfut qui a réacté dessus sur Twitch et qui m'a vanné, carrément. « Ne leur laissant aucun ouais, T'es hey, ma, ce bon vieux, ce bon vieux Zach nani, mon pote. Alors lui, je peux te dire qu'à l'époque, tu lui parlais pas de gonzesse. Alors là, je peux te dire que les gonzesses, tu lui parles pas de gonzesse à Zach nani là. Ah ouais, alors là, là, là, il voulait en découdre. Il voulait en découdre. Oh mon dieu. Ma première fois avec une gonzesse, ce sera dans Firing Range. Je te le dis. Je te le dis, ma première fois, ça va être maintenant. C'est maintenant, je te le dis. Ils vont s'en rappeler. Oh, ah, le détraqué. Oh, le détraquer ah, donc voilà, Péfute, sache un truc, c'est que fais pas trop le malin, hein, euh, sinon je vais bah, raconter aux gens euh, la vérité sur ta mobilité made in match quand tu joues au football, ça va leur faire bizarre de, hein, de connaître les secrets de leurs youtubeur préféré fais attention à tes seufs, mon frère. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter euh, l'histoire de cette photo que vous avez vue, cette photo qui représente ma première LAN Call of Duty, comment est-ce que je me suis mis à la compète, comment est-ce que je suis arrivé à cette première LAN, Quelles ont été les péripéties de cette dernière, et quel a été le résultat final pour cette vidéo, j'ai dû aller faire des recherches noires, parce que il faut savoir que c'est une relique de l'époque. Cette photo a plus de 11 ans, les amis, d'accord C'est une photo qui a été prise en 2010, on est en 2021, j'ai 26 ans, j'en avais 15. J'ai débarqué à Paris pour euh, quasi ma première lane, parce que, en fait, je mens quand je dis que c'est ma première lane, ce n'est pas ma première, mais vous allez comprendre pourquoi. Je suis arrivé comme euh, un indien dans la ville, sincèrement. Un indien dans la ville, un mec de 15 ans comme ça, qui n'avait jamais mis les pieds à la capitale, qui prend le train pour monter et claquer des culs sur Black Ops 1, c'est l'histoire de la première c'est parti Donc en 2009, comme beaucoup de personnes, j'ai joué à Modern Warfare 2. J'avais 14 ans, d'accord. C'était une très très belle époque. Ce jeu était absolument fabuleux. Et comme beaucoup, j'ai commencé à chercher des équipes, d'accord. Tu sais, je voulais faire de la compète et tout machin, me la donner. Donc qu'est-ce que j'ai tapé Je suis allé sur Google, j'ai tapé équipe Modern Warfare 2. Je <rire> suis tombé sur un forum avec des mecs qui recrutaient. J'ai recruté. Enfin, j'ai rejoint une équipe que j'ai après derrière un petit peu aussi géré au niveau de recrutement des membres et tout ça machin. Puis on s'est rendu compte que le gars qui était avec nous, euh, en gros, le, le chef de équipe était un peu un mythomane et tout. Je, je vous passe des détails. Du coup, avec certains membres, on a décidé de jouer entre nous et on a commencé à faire nos matchs compétitifs. Des matchs compétitifs, ma gueule Sur LNP Live and Play, c'était un site français qui permettait du coup de faire des sortes de petits matchs, en recherche et etc. C'était assez cool, les, les, les terreurs du site s'appelaient les UIPF à l'époque, je me rappelais, c'était une époque... Attention, hein, unité d'intervention des... Euh, Forces armées françaises ou PF, je sais plus ce que c'est. Si c'est de la police française, oh sa mère. <rire> Bref, c'était une sorte de nom un peu militaire comme ça, dédicace à eux s'ils si regardent cette vidéo. Et à l'époque, il y avait du niveau déjà. Franchement, à l'époque, il y avait du niveau. Parce que moi, avec mes potes, là, quand on jouait, on jouait en classé et tout, on faisait des nus, on démontait tout le monde, on se pensait trop fort. Quand on est arrivé là-bas... Euh c'était pas... <rire> pas pareil, hein. on a pris une petite fessée. Et à ce moment-là, donc du coup, sort Black Ops 1. Alors, Black Ops 1, mon Call of Duty préféré of all time, et arrive avec Black Ops 1, un truc que Activision n'a jamais remis c'était la possibilité de customiser des règles avec tout ce qui est mode studio, etc. Mais aussi modifier des atouts, créer des pré-classes, tout ça, et que tout le monde les ait, enfin, euh, et les mêmes dans la partie. Donc, du coup, tu pouvais imaginer des règles, prendre un atout comme par exemple tour de passe-passe, et modifier la rapidité du rechargement. Visée solide, tu pouvais rendre le noscope. Comme plus grand ou plus petit et ainsi de suite. Oui oui oui non mais en 2010, Acti avait fait ça, c'était fabuleux. Black Ops 1, c'est réellement une égérie de, de, de, de ce mode. Et donc du coup, avec ces possibilités là, est sorti un mode qui s'appelait le Pro Mode Console. Le Pro Mode Console, ma gueule. Et c'est là qu'on s'est mis dessus avec euh, mes amis, parce que nous, on était tous très tous très recherchés les instructions. Tu vois, le Pro Mode Console, c'était un dérivé du Pro Mode PC qui avait sur Call of Duty 4 notamment et qui était euh, l'égérie de la compétition Call of Duty à l'époque. Mais il y avait quand même sur console un autre truc qui s'appelait le Deserto. Donc euh, c'est c'est ce que vous connaissez à l'heure actuelle de la compétition classique, recherche et destruction, capture du drapeau. Et à l'époque, c'était démolition, il me semble. Et vraiment, c'était archi cool à jouer. Mais nous, on était très pro mode. Recherche et destruction, recherche et destruction. Donc, on a commencé à jouer à ce mode et tout. On a commencé à prendre du niveau, à enfin être à peu près bon. C'est à ce moment-là que, en février, je m'en rappelle, février, il me semble 2010 ou 2011, je reçois un coup de fil. Je reçois un coup de fil d'un mec qui avait chopé mon numéro, je sais plus trop comment. Et il me dit Écoute, Zach, il y a une LAN juste à côté de chez toi. Est-ce que tu peux nous dépanner parce qu'on sait que tu viens de Lyon Donc, en fait, j'habitais chez ma mère à Lyon dans le quartier de la Villette, si vous voulez tout savoir. Et euh, juste à côté, il y avait une école d'informatique, je sais plus comment elle s'appelait. Et euh, dans cette école d'informatique, se tenait une LAN qui s'appelait la A4 Legacy. Et ça a été ma toute première LAN parce qu'en fait, à l'époque, un des grands classiques d'Internet, c'est que vu qu'on n'était pas encore trop réseaux sociaux, etc., à peine Facebook, bah du coup, ça arrivait très souvent des joueurs qui dodge. Si vous avez déjà fait une LAN, surtout dans cette époque-là, ça arrivait très souvent des joueurs qui dodge, qui le jour même de la LAN, alors qu'ils s'étaient entraînés avec leur équipe pendant des semaines, etc faisait les morts, ne répondait pas et donc du coup l'équipe se retrouvait en mode HOP on fait quoi Qu'est-ce qui se passe Quel est le bail <rire> C'était très très chaud. Il y a une équipe qui s'est fait dodge, de la manière dont je vais vous expliquer. Donc ils m'appellent le vendredi à midi, le tournoi commençait le lendemain. Je leur dis ok, vas-y, je suis, je suis ok. Sachant que j'avais pas trop fait de desserto et tout à l'époque. J'étais surtout très promo de console, mais vas-y, euh, j'habitais littéralement à 150 mètres. Donc moi ça me va. Et euh, de là, euh, je peux vous sortir une photo que j'ai pu aller chercher sur euh, des groupes Facebook. Parce que du coup, comme je vous ai dit, à l'époque il n'y avait pas trop réseaux sociaux, etc. Et c'est sur des pages Facebook très anciennes avec des c des, des trucs qui mettais des photos et tout, que j'ai pu retrouver cette photo. Cette photo, c'est ma toute première LAN ever avec une équipe sans entraînement, etc. Nanana. Il y avait 14 équipes. On avait fini 9 ème un truc comme ça. Il y avait l'équipe de Gotha qui avait fait deuxième, puis l'équipe de Carnage, etc. qui avait fait premier. C'était Rickless à l'époque, très stylé, 2 deuxième. Et moi, j'avais des étoiles dans les yeux. En fait, j'avais 15 ans et je me rappelle, j'avais pas le niveau et tout. Et très souvent, ce que je faisais, c'était pendant que les gros jouaient, tu sais, les grosses équipes, je prenais ma chaise, je me mettais à côté, je regardais comme ça. Ah oui oui il y avait pas de stream ah oui parce que il y avait pas de stream ou alors peut-être qu'il y en avait un mais il y a aucune VOD qui existe tu vois et c'est surtout c'était pas très suivi quoi donc il y avait pas de stream il y avait pas d'écran géant pour les spectateurs et tout non non non les mecs c'était vraiment tu es allé à Epitech frère et c'était des salles de classe tu vois où ils avaient emménagé des trucs donc franchement c'était assez assez lourd et voir les meilleurs joueurs de France donc à l'époque je regardais souvent Jeezy, Maxi et trucs là ça ça m'a ça m'a tu vois j'étais très content donc voilà ma première LAN pass et arrive du coup ensuite la seconde il y avait à l'époque du coup un organisateur sur Paris, je sais plus exactement comment il s'appelait, mais il a euh, du coup organisé la première, il me semble que c'était la EC2, donc la EC2 c'était eSport Console 2, d'accord, c'était euh, la deuxième LAN du genre, la première c'était du Desserto, et là il a décidé enfin de faire du Pro Mode Console Et ouais ma gueule, le mode avec lequel du coup on faisait de la compétition avec mes potes, tu vois, ma, ma, ma vraie équipe celle avec laquelle on s'entraînait, organisé enfin un tournoi, et nous à l'époque on était dans une structure qui s'appelait euh, la IF, la INFRAG, du coup, euh, moi je m'appelais INFRAG RATED, à l'époque c'était ça mon pseudo, c'était pas Naniste c'était pas Zach Nani, c'était RATED, R-A-T-E-E-E-D, bref, avec des E et tout machin, on aime, j'avais 15 ans, faut pas m'en vouloir. Donc arrive euh, la LAN du coup, et euh, moi à un moment, euh, forcément vous vous doutez bien, à 15 ans, 16 ans, je, je suis obligé d'aller voir ma mère et lui faire Maman, euh « Maman !» J'aimerais bien aller à Paris pour jouer à la console. Euh, ouais, ouais, ouais, le truc là qui me fait casser des casques, qui me met dans un état pas possible, qui fait que je sors pas le week-end et tout. C'est, c'est possible. <rire> Et après moult négociations, ma mère a accepté. Ma mère a accepté que j'y aille. Encore avec le recul, franchement, je pense que si j'avais été moi-même à la place de ma mère, que mon gosse de 15 piges monte à Paris tout seul, parce que j'étais monté tout seul, et, et lui payer le train, je pense que je l'aurais pas fait. Parce à l'époque, en plus, on avait une structure, mais la structure ne nous donnait rien. Euh, tu sais, c'était pas du tout euh, comme à l'heure actuelle. Avion, hôtel et tout, je n'avais rien. J'y étais allé, avec bite et couteau. En plus, j'avais un peu menti à ma mère, tu sais, je lui avais dit euh, Ouais, t'inquiète, on a où dormir et tout, machin. Je reviendrai sur ce point. Donc, au moment d'y aller, on prend le train. Et là, avec ma mère et ma grande sœur, répétition générale. C'est pour ça que j'ai dit un Indien dans la ville. Elles m'ont dit alors, tu vas, tu montes dans le train, tu regardes bien ta place avec la voiture, tu demandes de l'aide si besoin. D'accord. Tu t'assois à ta place, tu bouges pas pendant deux heures. Une fois que t'arrives, tu appelles tes copains, tu regardes comment est-ce que tu fais pour les rejoindre. D'accord. Normalement, il faut qu'il y en ait un qui vienne te chercher. T'es jeune. Ensuite, une fois qu'il est venu te chercher, tu vas, tu joues. Ils m'ont donné genre une liste, sais, une sorte de papier avec des numéros de téléphone à appeler en cas d'urgence, en cas de problème et tout. Une map, tu vois. Plan et tout. <rire> Une bouteille d'eau et des gâteaux au cas où, tu sais, j'avais pas beaucoup d'argent. Fallait que. <rire> Parce que je viens d'une famille pas fortunée Donc en montant là-bas j'avais je sais pas 40 euros un truc comme ça Moi je, je sais plus exactement mais j'avais pas beaucoup de thunes quoi Et donc du coup bah vraiment un indien dans la ville Le petit gamin comme ça à sa place Qui va jouer sa petite lane hop Vraiment c'était trop marrant Donc j'arrive à Paris sans encombre On vient me chercher et on va à cette la... fameuse lane Qui était dans une salle parisienne Du coup je sais plus exactement où elle était d'ailleurs Et là j'arrive à l'entrée et là il y a un mec que vous connaissez bien Qui encaisse ma... mon inscription Parce que oui il y avait une inscription c'était 50 euros le ticket euh, Par joueur ce mec là, c'est lui Oui oui c'est Domingo Oui parce que Domingo à l'époque jouait également en promo de console avait également une équipe On va revenir dessus mais son équipe était en plus très très chaude Et euh, c'est à ce moment là que j'ai connu PA ni plus ni moins J'ai connu PA il y a 11 ans avant euh, Une bonne partie euh, des gens qui l'ont connu euh, après plus tard pour ce qu'il a fait Ou des gens avec qui il a travaillé Donc c'est assez drôle de se dire que lui et moi on est des OG tu vois. C'est aussi à peu près à cette époque là que j'ai connu Gotha et tout machin Et c'est marrant parce que tu vois des 11 ans plus tard Je passe de temps en temps hop là, sur son émission et tout C'est très très cool Donc Domingo encaisse mon entrée L'Alan va commencer etc Donc nous on avait une bonne équipe à l'époque du coup il y avait également une équipe Et ça c'était un petit peu exclusif dans un monde très masculin Une équipe de meufs mais pas seulement une équipe de meufs une équipe de meufs qui avait une équipe de tournage derrière c'était une équipe de M6 ou je ne sais plus quelle télé qui faisait un reportage sur Kitis la présentatrice Game One qui avait une sorte de voilà, reportage en mode je suis geek nana machin et ils venaient la suivre pendant Salan et euh, ouais à l'époque c'était euh, franchement on voulait toutes les battre alors on tous les battre je vais pas mentir hein. <rire> je savais que je devais les jouer on les a joués ils ont un peu romancé dans le reportage de mes souvenirs ah voilà bah, elles ont tenu un peu tête et tout nana puis après euh, mais regardez les réactions <rire> Les réactions étaient trop marrantes, franchement. Tu sens que j'étais chaud, ça me tenait à cœur. Donc ouais, nous, nous, nous les avons euh, patiemment bossés, d'accord Donc euh, on les a gagnés, c'est pendant les phases de poules et tout. Globalement, pendant les phases de poules, de souvenirs, donc là maintenant, je vais parler de souvenirs, on s'en sort bien, on s'en sort même assez bien, on gagne tous les matchs que nous devions euh, gagner. Il euh, y avait une autre équipe qui s'appelait AK47, voilà. Pour vous donner un petit peu le tempo, quoi. Donc, l'alan se passe bien et arrive le samedi soir. Et le samedi soir, avec la question fatidique, les mecs, à un moment, je me retourne vers mes potes et je leur dis, les gars, on dort où Exactement. Et c'est là que je me suis rendu compte que les LAN à l'époque, c'était très, très, très amateur. Parce que sauf un ou deux qui avaient peut-être pris une chambre d'hôtel, je me rappelle plus exactement. Grosso modo, c'était un peu la débrouille pour tout le monde. Certains avaient ramené des matelas gonflables, certains avaient ramené des coussins de quoi dormir dans un coin, etc. Puis vous avez votre Bibi, ici même, gamin de 15 ans. Hein, encore une fois, j'étais totalement pur et innocent. Qui s'est retrouvé du coup à dormir de but en blanc, et je m'en rappellerai toute ma vie, sous une table, par terre, à même le sol, en dessous d'une station où il y avait des matchs. <rire> voilà si maman tu regardes cette vidéo euh, Voilà des années plus tard tu connais la vérité J'ai dormi comme ça à <rire> ah, même le sol, c'était pas du tout confort. Euh, Appelle une perdeur, euh, bref, l'enfer, mais euh, on a bien rigolé. Enfin, je pense c'était cool. Genre euh, la soirée était bonne. Sur place ils faisaient des sandwiches, des crêpes et tout, et j'étais content. Euh, franchement, et à l'époque à 15-16 ans, franchement, je m'en battais les couilles. Euh, vraiment, j'en retiens que des bons souvenirs. Mais le fait d'avoir dormi par terre comme, euh, je veux dire, comme un SDF, c'est pas pour moquer des SDF, mais vous avez capté, c'est quand même quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Arrive le deuxième jour, les matchs sont intenses. On joue notre équipe première, il me semble. Donc euh, notre équipe première, donc il y avait euh, les IF1. Les IF2 nous ont été les deux. On joue les 1, ils nous battent. Après, il me semble que derrière, on joue équipe de Domingo. Les AG, à l'époque, ils nous battent aussi, euh, d'accord Et c'est de cette manière que sur 16 équipes, nous finissons, de, je pense, de manière très honorable, il me semble 3 ou 4e. 3... J'ai envie de dire quatrième, mais il me semble que c'était peut-être troisième. Mais on finit en tout cas trois ou quatrième de cette lan, et c'était mon premier résultat en lan. J'ai découvert le jeu en lan et, et tout ce que il, tout, tout, tout, tout ce qui l'incombe, ce petit jeu en lan, c'était très très cool. Genre si vous avez jamais joué en, en réseau local, faut se dire que les balles touchent plus vite, tu meurs plus vite, y a pas de défaut de connexion et tout machin, et c'est ce qui rendait le jeu en lan si plaisant en fait. C'était vraiment incroyable. Derrière il y a une deuxième lan, d'accord, une ec 3 d'accord, une ec 3 où je n'ai pas pu aller. Et il euh, y avait encore l'équipe de Domingo qui avait qui cette fois également. Bon, je crois qu'ils avaient parlé en stream, donc je vais juste vous montrer des petites images. Mais il y avait également Mikalo. Ils ont gagné également cette EC3 avec brio, franchement. Il y avait d'autres mecs dont je me rappelle des pseudos d'il y a 11 ans, genre Lairs, Devix, Devix avec qui j'ai teamé derrière, fantastique. Domingo, lui, il avait arrêté derrière la compétition pour ses études, il me semble, ou un truc comme ça. Nous, derrière toutes les équipes de promo de console, le mode de jeu commençait un peu à mourir, donc on, a, on est tous passés en desserto. Donc à la fin du jeu, sur Black Ops 5, on était passé en desserto. Et j'étais allé team du coup avec Devix, de luxe tu vois, c est, c est ceux que vous connaissez euh, avec qui j'ai chez Gammoniac et on a commencé à faire les ODC et en fait à la fin du jeu il y avait des ODC c'était One Day Cup c'était souvent le dimanche et ça durait en gros des, des tournois toute la journée, rien à gagner ou des petits euh, dog tags des trucs de merde comme ça et au fur et à mesure on allait de plus en plus loin hein, dans les ODC tout le monde les prenait au sérieux même l'équipe de Gotha les jouait toutes les meilleures équipes françaises jouaient ces ODC en fait si tu veux sur Black Ops 5 à l'époque il y avait des anciens ah, en fait il y a toujours eu des anciens si tu veux et donc du coup des puristes de code music qui disaient ouais vous vous êtes bien bon que sur Black Ops 5 etc sur MW2 où vous aurez pété le cul et tout et c'était sans doute vrai parce que nous on n'avait et jouer MW2. Et il se trouve qu'à l'époque, bah, des Desserto, vous savez ce qu'ils avaient fait au milieu de certaines ODC euh, Black Ops 1 où on faisait de, de, de bons résultats, on n'avait en pas encore gagné une. Ils font une ODC sur, euh, sur MW2. Et alors qu'on n'avait jamais joué en compétition sur MW2, on connaissait les maps. Et tu peux comprendre avec un certain sens les respawns etc. comment ça se joue. Mais on les avait jamais joué. On finit top 2 avec mon équipe en battant les trois quarts des équipes de puristes. <rire> qui nous disait Ah, oh, ça W2, on vous casse le cul les mioches, hein! hein oh, on leur avait un peu euh, cassé le dos, donc euh, c'était très très cool. Et dernière ODC de Black Ops 1 avant le passage à Black Ops 3, on, on la gagne symboliquement avec un mec à l'époque qui nous avait des pannes parce qu'il y en avait un qui était absent, c'était Doovies, euh, voilà, pour ceux qui s'en rappellent vraiment de l'époque, là je sors des pseudos, etc., qui font plaisir. Nous avons remporté cette ODC Black Ops 1 et voilà ce qui scelle ma, mon année de compétition sur Black Ops 1. Derrière, j'ai continué pendant 3 ou 4 ans. Je vais essayer, vous savez quoi, de trouver des anecdotes ou des concernant cette époque. Peut-être, si vous avez envie, je vous fais une sorte de petite série de vidéos sur ma carrière où je vous raconte plein d'anecdotes, plein de trucs. Là, je vous ai fait MW2 Black Ops 5, je pense j'ai encore des choses à dire sur MW3, notamment par exemple ma première EGL, là, ma première LAN en Angleterre, qui était quelques mois là après ce que je viens de vous raconter. À 16 ans, je suis allé en Angleterre, je pense que ça peut être cool. Si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire et, raconte... et si je vois que ça vous chauffe, je peux vous en faire une vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et que du coup, ça a résolu enfin le mystère sur cette fucking photo. C'est bien moi c'est Zach Nani quand il avait 16 ans, chevelu, pas chauve, avant la calvasse. Et je pense qu'on peut s'en arrêter là. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager, à filer à vos potes, etc. Ça peut toujours hein, permettre à la chaîne de grimper et à la vidéo de fonctionner. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous